Salut, c'est Fauve de Be and Free, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes vendeur Amazon, vous savez que la recherche de mots-clés pour vos produits est un élément essentiel. Cependant, même l'idée d'effectuer une recherche de mots-clés peut sembler un peu démotivant. Par où commencer? C'est quoi les meilleurs mots-clés? Lesquels que tu devrais utiliser? Je vais vous aider à comprendre ce qui se passe derrière la A9 pour vous assurer votre succès en 2022. Mais avant, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Amazon, c'est un moteur de recherche peu et simple. Mais contrairement à Google, le moteur de recherche peut être utilisé pour chercher des informations, l'actualité, des images, bref, j'en passe. Le moteur de recherche d'Amazon a un objectif, vendre des produits. Et qu'est-ce qui fait l'algorithme? Eh bien, il organise les millions de produits vendus sur Amazon avec cet objectif en tête. Pourquoi A9? C'est simplement comment les spécialistes l'ont appelé. Alors, comment un produit remporte-t-il une recherche sur la plateforme Amazon? C'est la pertinence c'est tout. La dernière chose qu'Amazon souhaite lorsqu'un client effectue une recherche est de lui proposer un produit sans rapport avec celui qu'il recherche. Au lieu de ça, le moteur de recherche A9 veut s'assurer que le produit recherché par le client apparaît dans les deux ou trois premiers résultats de recherche. Moins un client fait défiler le listing, plus il est susceptible d'acheter. Alors, qu'est-ce que c'est la pertinence du produit? Pourquoi est-ce important pour la recherche de mots-clés? Tout d'abord, c'est important de savoir ce qui crée la pertinence du produit. Je vais juste faire une petite parenthèse ici avant d'aller plus loin. Qui, selon mes recherches et ma connaissance, sont les facteurs de recherche de mots-clés et de pertinence des produits Amazon? Numéro 1, vous avez le taux de conversion et vélocité des ventes. Quels produits les gens veulent? acheter. Et eh bien, c'est celui que les autres achètent, bien sûr. Pour déterminer ce que les gens veulent, Amazon a deux mesures: soit le taux de conversion et la vitesse de vente. Qu'est-ce qu'un taux de conversion Le taux de conversion, c'est une mesure commerciale qui mesure la probabilité que quelqu'un achète un certain produit. Le taux de conversion est égal, je vais vous mettre ici le, le calcul, c'est si le nombre de ventes d'un produit divisé par le nombre total d'impressions de la page a reçu. Dans la plupart des industries, le taux de conversion moyen pour un site internet est d'environ 2,35 Les meilleurs sites, comme Adidas ou peu importe, ont un taux de conversion de 5,31 ou plus, mais le taux de conversion d'Amazon tourne autour de 13 ce qui est énorme. Maintenant, qu'est-ce que la vélocité des ventes? Essentiellement, c'est à peu près égal au nombre d'opportunités, soit le nombre d'impressions que vous avez d'un listing, multiplié par le taux de conversion, le taux qui est divisé par le cycle de longueur des ventes. Vous me suivez? <rire> Ensuite, pour le point numéro 2, c'est le titre de produit. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez peu ou pas de ventes Chaque produit sur Amazon possède un titre, évidemment, mais le titre font plus que simplement aider les gens à savoir ce que vous vendez. Il indique également au moteur de recherche en offre d'Amazon quel est votre produit. Au moment d'écrire ces lignes, Amazon autorise les vendeurs jusqu'à 200 caractères dans le titre, ce qui n'est pas énorme. Jusqu'à ce que vous commenciez à obtenir des ventes, le titre et quelques-uns des autres détails de votre listing lui-même de... est le seul catégorisateur qu'Amazon possède. C'est pourquoi il est absolument crucial que vous effectuez une recherche de Mots clés appropriés avant de répertorier votre produit et de créer son titre. Le point numéro 3, c'est les puces, aussi appelées les bullet points. Bien que vos puces n'aient peut-être pas autant de poids que le titre, ils sont toujours d'une importance en matière d'optimisation de moteurs de recherche. Vous pouvez utiliser l'espace disponible dans vos cinq bullet points pour inclure d'autres mots clés très pertinents que vous ne pouvez pas insérer dans le titre qui avait justement une limite de 200 caractères. Vos puces peuvent également aider à certains clients à mieux comprendre votre produit. Utilisez cet espace pour expliquer les caractéristiques, les avantages de votre produit tout en gardant court et précis. Ne bourrez pas vos puces de mots-clés et ne les remplissez pas de trucs inutiles non plus. Le point numéro 4, c'est la description. En faisant défiler la page, vous trouverez la description du produit tout en bas du listing. Encore une fois, la description n'est pas aussi importante que le titre, mais elle aide votre client à prendre une décision d'achat finale. D'une certaine manière, la description de votre produit est votre pitch final. Si votre client fait défiler la page jusqu'à la description, il est probablement toujours sur la touche quant à savoir s'il doit ou non acheter le produit. C'est pourquoi la description doit être suffisamment forte pour conclure la vente. Si d'autres mots-clés que vous voulez à ajouter à votre listing vous n'avez pas eu la chance de le mettre dans le titre ou dans les points, c'est une bonne opportunité de les ajouter dans la description. Le point numéro 5, c'est autres signaux de classement possibles. Encore une fois, la l'algorithme en neuf est un système compliqué. Bien que les facteurs soient probablement les éléments les plus importants qu'Amazon utilise pour le classement, il est peu probable qu'ils soient les seuls. Amazon prend probablement en compte le nombre de reviews, les mots-clés en back-end, les promotions que vous avez faites, les images et plus encore pour pouvoir donner un classement. Depuis, Amazon est enclin à changer sa façon de faire les choses en un clin d'œil. Donc, ce qui peut vous aider à vous classer aujourd'hui peut ne pas fonctionner pour vous demain. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo. Puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je te dis ciao, à la prochaine.